De et nous voici dans le salon doré, votre bureau désormais, monsieur le Président. Ah ouais, ça tue Ah non, c'est trop bien, c'est beaucoup plus grand que ma chambre. Hein. Le général fut le premier à l'occuper. Ah non, la chaise, ça va pas du tout, par contre. Il faudra mettre des roulettes, on faudra mettre une chaise de gamer. Très bien. Alors, en tant que chef du protocole et au nom de toute l'équipe de l'Elysée, nous sommes heureux d'accueillir le plus jeune président de la République jamais élu. Ouais, ça c'est parce qu'ils ont changé le système de vote, comme ça se fait en ligne maintenant, ma communauté, elle était à fond. même pas de programme. Bien, alors nous avons un certain nombre de points à voir ensemble, à commencer par la valise nucléaire. En tant que chef des armées, vous devez prendre connaissance du code de tir. Évidemment, personne d'autre que vous ne doit connaître ce code extrêmement confidentiel. 42-37... 42-37, ouais, ça... Et voici votre portrait officiel, j'espère qu'il sera à votre goût. C'est ma photo ça Ah mais ça va pas du tout Ça donne pas du tout envie de cliquer Pardon, deux. Ok, faut tout faire soi-même ici, j'ai compris. Photoshop, contour blanc, voilà, la flèche rouge. Imprimer. Voilà, ah, ça c'est une bonne photo. Là, ça interpelle. Vous voulez qu'on mette ça dans toutes les écoles et les mairies de France Ouais ah. C'est votre ligne, monsieur le Président. Ah oui, c'est vrai <rire> Je suis con Oui, ici le président de la République. Yes Yes Donald Trump. Thank you, but euh, Trump, euh, c'est pas le bon numéro, tu t'es trompé. <rire> Vous avez pas filmé Mais quand je fais un truc comme ça, il faut filmer Là, on avait une vidéo de malade Prank, je piège, Donald Trump, ça tourne mal. 10 millions de vues faciles Navré, Monsieur le Président. C'est ce qu'on va faire. On va faire un podcast. Un quoi Depuis que je suis président de la République, plus personne ne m'appelle Cyprien. C'est terminé. Tout le monde m'appelle euh, monsieur le président. Monsieur le président. Non, oh. tu peux m'appeler Cyprien. Monsieur le président Cyprien. Non, Cyprien tout court. Monsieur le président Cyprien tout court. C'est nul. Un... Mmh. Dis juste Cyprien. Cyprien. Super... C'est quoi ton prénom déjà Hervé, monsieur le président. Hervé c'est super nul hein. tu joues super mal, tu feras jamais youtubeur ça c'est sûr hein. mmh. ah, ah oui, ah oui oui, entrez, entrez. Tu mets ça ici Ouais, mettez ça là, ouais. Qu'est-ce que c'est monsieur le président Eh ben c'est placement de produit. Prenez-en, il y en a plein. De hein. toute façon, j'aime pas ça, c'est pas bon. Vous allez faire du placement de produits à l'Elysée Ouais J'ai vu la dette publique sur internet, il faut bien avoir des idées là pour rembourser tout ça. Bon, maintenant je suis président, il n'y a pas un truc que je peux faire... Euh... Alors, au premier lieu, vous devez nommer votre gouvernement. Bon Bah, ben, les ministres que vous avez choisis. Enfin, j'imagine que vous avez pensé à un gouvernement. Ouais Ouais, j'ai fait ça J'ai... Oui, oui. Vous êtes sûr. Hein. Mais bien sûr, bien sûr J'ai un gouvernement... De... Bah, ben, demande, demande, j'ai tout le monde, vas-y. Votre premier ministre <rire> Norman, c'est Norman, mon premier ministre. Le ministre de l'Éducation. Docteur Nozman. Le ministre de la Santé. Et dans ton corps. Oui bon bref, j'ai la liste, t'inquiète pas, je t'enverrai un mémo. On va plutôt faire une allocution. Excellente idée monsieur le Président, vous allez vous adresser aux Français. Je vais appeler les chaînes de télévision. Oui. Hervé, Hervé, les chaînes de télé À quelle époque tu vis Non, non, on va faire un, un live Facebook. C'est très bien ça. Française, Français, tout d'abord. Merci de votre confiance. En tant que président de la République, je prends ce rôle très à cœur. Aussi, j'ai décidé de ne pas perdre de temps avant de mettre en place ma première réforme. Chers concitoyens, à partir d'aujourd'hui, il y aura une réduction d'impôts pour chaque Français. Qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. S'il y a des questions, c'est sur Twitter. Hein Sinon, UV-Energix